Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler boating. Est-il possible pour un méga joueur d'avoir des centaines de milliards de ressources sans botter On va parler event bien évidemment avec la seconde field à finir. Et on va aussi parler entraînement aux arbres une nouvelle fois. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous cliquez dessus. Si vous avez la flemme, vous l'avez à droite sur l'overlay, on est bientôt 3500, donc n'hésitez pas durant ces vacances, notamment pour être informé de tout, n'hésitez pas les amis. Commençons tout de suite par les events. On le voit, les events de Noël se finissent bientôt. Étoile brillante se finit dans très peu de temps. Dans 1 jour, 13h, 16 minutes et 27 secondes. Et la question que vous me posez tous, c'est combien faut-il d'étoiles à chaque event Combien faut-il de l'item pour débloquer totalement la seconde file du euh, C'est pareil de Noël C'est super traîneau. C'est super traîneau cette fois. Vous le voyez, j'ai tout gardé. J'ai juste passé le niveau 1 pour qu'on réponde ensemble à cette question... Combien faut-il d'étoiles brillantes Et en général, hein, combien faut-il d'items pour aller au maximum Sachant que je vous rappelle, hein, depuis la dernière fois, l'élite a augmenté. Les trois derniers niveaux, si je dis pas de bêtises, sont à 320. Donc, c'est plus raide. On va voir ça tout de suite ensemble. J'ai conservé un certain nombre de cadeaux. J'en ai très précisément 959. On doit peut-être pouvoir monter à 960. Voilà, j'en récupère deux. 961 cadeaux, très précisément, Combien de points d'action ça m'a coûté à faire des barbares Je sais pas, je dirais peut-être 30 ou 40 000 Point d'action peut-être, ouais, 40 000, 30 40 000, c'est quasi sûr, j'ai pas compté exactement, ouvrez pour recevoir entre une et 5 étoiles brillantes. Alors on dit une à 5 et vous allez le voir, si j'arrive à avoir une moyenne de 2, ça m'en ferait presque 2 000, ça m'en ferait 1922, ça serait déjà très bien. En général, la moyenne est inférieure à 2, ça dépend si vous avez de la chance ou pas. La légende dit qu'il faut entre 1600 et 1800, certains annoncent le nombre de 1800, Item pour débloquer totalement cette seconde file. On va voir ça tout de suite. Regardez, on fait un petit 961. J'espère que je vais aller au bout. Hein. J'ai la flemme de fermer davantage. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, le dernier jour, le taux de pop est extrêmement faible. Allez, utilisez. On va voir combien j'en ai. J'en ai eu 1554 hein, et 5 thèmes merveilleux euh, 7 jours. Bon, les 5 thèmes, on s'en fout. 1554, c'est pas énorme. Vous le voyez, ils disent entre 1 et 5. J'ai eu une moyenne inférieur à 2 du coup, si j'en avais eu 2, j'en aurais eu plus de 1900. Au total, je me retrouve donc avec un petit stock sympa d'étoiles. Mais est-ce que ça va être suffisant J'en ai très précisément 1721 et j'en ai claqué 12 pour le premier niveau, je crois, et 14 là sur le second. Donc au total, on peut dire 1750. Allez, on va voir ça tout de suite. Avec les critiques, jusqu'à quel niveau je monte hein, 1750, encore une fois, on arrondit. 1750 étoiles, est-ce que ça suffit ou pas pour aller niveau 6 Ça critique pas mal pour le moment. Niveau 7, j'espère. Hein. J'ai la flemme de faire des barbares supplémentaires. 8, de toute façon, c'est les derniers niveaux hein, qui sont relous. Hein. C'est pas ceux-là. 9, on va passer le 10 tranquillement. Allez, le 10. Ça commence à être un petit peu plus long, mais si ça critique bien, on est tranquille. Le 11, vous voyez, ça descend, ça descend, ça descend. J'en ai déjà claqué. Alors, on va s'arrêter à 1400. Regardez, hop, voilà. Si je vais jusqu'à 1410, allez, 1400, donc j'en ai claqué. 350, hein, 350, et je suis presque niveau 13. Donc la moitié, c'est pour arriver au niveau 13, hein, la moitié, enfin entre le 12 et le 13, va coûter environ seulement 350 étoiles. C'est après que ça commence à être plus tendu. Donc je passe le niveau 13, 350 étoiles pour la moitié, ça va, 350 étoiles, ça se fait plutôt rapidement. On continue, niveau 14, on va voir à combien je suis après en avoir claqué 750 quand je vais être à 1000, niveau 15 Niveau allez niveau 16 critique bien il me faudra des x8 des là il n'y en a pas assez avec des x2 et des x3 et encore pas beaucoup x8 voilà ça fait plaisir il peut me claquer des x5 aussi voilà il me en reste encore niveau 16 combien pour arriver au niveau 20 on va voir si avec les 750 premières non j'arriverai pas au niveau 20 je vais arriver au niveau 18 je pense allez il me faut un peu plus de critiques Allez, allez, allez, allez, allez, on va arriver à 1000, 1000 pour le niveau 18, 18,5 quoi, on va dire 200 maintenant, ça coûte. Donc, pour arriver au niveau, hop, hop, 18 et 53 étoiles, j'ai claqué environ 750 étoiles et il me reste à présent plus beaucoup. 19, 20, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, il m'en reste 7 seulement. Donc, on va voir si 1000 étoiles seront suffisantes. Pour faire les 7 derniers levels. Donc, vous avez constaté, je vais m'arrêter à 900. allez, à 850. 850, donc la moitié permet d'arriver niveau 20. La moitié de mon stock, même pas. Hein. La moitié de mon stock ne m'a pas permis d'arriver niveau 20. Ça veut donc dire qu'il faut plus de, on va être sur 1800 à peu près, donc 900 pour arriver au niveau 20, et c'est les 5 derniers niveaux, donc 240 dès le 19, 240 pour le 20, alors ça dépend aussi, vous pouvez avoir besoin de moins d'étoiles que moi, si malheureusement, ou heureusement, vous avez malheureusement pour moi et heureusement pour vous, si vous avez plus de critiques que moi. Là, je pense que malheureusement, je vais finir à les niveaux, je dirais, niveau 23, peut-être niveau 24 si j'ai de la chance aux critiques. Parce qu'à partir du 22, on va passer à 320 étoiles. Donc la rumeur des 1800 dit plutôt vrai. On serait même, si vous n'avez pas de chance comme moi au critique, on serait même plutôt sur voilà 22, 240 et le 23, 24, 25, c'est euh, 320, 23, 24, 25. Ouais, ça va être ça. Si vous n'avez pas de chance aux critiques comme moi, ni à l'ouverture, ni euh, lorsque vous faites les étoiles, on sera même plutôt sur une base un peu sale de 2000. Moi, il va falloir j'aille en rechercher. Ça me Ah non, ils sont qu'à 240, ils l'ont laissé plus bas euh, du coup. C'était peut-être une erreur la dernière fois, mais lors du dernier event, ils étaient plus haut que ça. Donc, normalement, si ça se passe bien, je vais finir pas loin du 25. J'aurais presque tout fait. J'aurais presque tout fait. Hein. 24. Est-ce que ça va suffire Est-ce que ça va suffire pour aller jusqu'à 320 Normalement, la moyenne aussi, on est à x2. Je devrais finir, on va voir, on va voir, on va voir là, donc il m'en reste, ah ça devrait, ça devrait être, ça va dépendre des critiques, mais ça devrait être juste, mais bon, pour atteindre le 25, est-ce que ça va passer Ouais ça va le faire, ça va être bon, voilà, donc, et il m'en reste 30, donc au final non avec 1700, donc il m'en reste 30, donc on peut dire 1720 si on considère celle que j'ai claquée. Avec 1700, et on ramasse tout, ça fait plaisir. Vous pouvez donc atteindre le niveau maximum. Donc vous avez vu, 900, ouais, 950 coffres. 900, ouais, 961 coffres, très précisément. Et voilà, j'ai fini. Tous les niveaux, et il m'en reste 30 que je peux échanger contre des packs de ressources de niveau 2. Bon, pas très utile, mais que faire de mes étoiles à part ça Pas grand-chose. Ah ben au moins on a la réponse en vidéo pour atteindre le... Vous me l'avez demandé tellement de fois depuis des mois ça. Pour atteindre le niveau maximum de l'event, on est allé entre 1700 et 1800 étoiles ou 1800, 1700, 1800 items. On passe à présent, les amis, alors là, le utiliser étoile brillante, on va se le manger pendant un certain temps, malheureusement. On passe, les amis, de nouveau sur le zénith du pouvoir et on va aller sur Entraînement aux armes. Je vais vous donner quelques petits tips supplémentaires, car comme vous allez le voir, j'ai reculé au classement. Sur le zénith du pouvoir, sur mon royaume, pour le moment toujours, le premier et Bam Tori avec 36 194 514 points. Combien avez-vous comme high score sur votre serveur, sur votre zone géographique plutôt que votre serveur N'hésitez pas à me le partager en commentaire ou à venir sur le Discord dans la section screen only de Rock à partager le high score qu'on compare un peu qui a les plus grosses méga baleines. On passe à présent sur Entraînement aux armes, les amis. Je vais, vous pouvoir, de... je vais pouvoir vous donner les derniers tips. Alors, j'ai mes 5 tentatives quotidiennes que je vais faire, bien évidemment. Pour l'ordre et les premiers tips habituels, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'hier, les amis. Ça fait toujours plaisir et ça vous aidera à avoir un bon score. Je suis à présent 9e. Je suis monté 2 avec 333 669. Je suis donc à présent 9 neuvième. Comment faire Il faudrait que j'arrive à faire un 335 000 pour réintégrer. Le but est bien évidemment de rester dans le top 10. Hein, puisque au-delà du top 10, il n'y a plus de sculpture en or. Eh bien, je vais utiliser le petit tips que tout le monde utilise. C'est très simple. Je, vais, je vous parlais de sortir une deuxième file pour tester. C'est simple. Vous vous mettez dans une zone où il y a des barbares, donc faut attendre le repop. Il faudrait plutôt que je me décale vers ici, vous voyez, pour avoir des barbares à côté. Donc la bonne position, ça serait pas mal de mettre ici. Alors pourquoi la bonne position ici Parce que regardez, si ça pop au nord, j'ai des barbares. Si ça pop au sud, j'ai des barbares. Quelle utilité d'avoir des barbares C'est très simple. Je vais sortir ma première marche, marche plutôt. Je vais continuer donc avec. Xianyu et Nevsky. Évidemment, là, je ne vais pas l'utiliser parce que je ferai mes essais plus tard. Mais utiliser, bien évidemment, les expansions d'armée. C'est ce qui est nécessaire. Minimum 25%, l'idéal est bien évidemment pour faire le meilleur score, un 50%. Donc je sors ma première marche, n'oubliez pas les buffs, retournez -le voir la vidéo d'hier, hein. j'explique tous les buffs qu'il faut poser. Moi j'ai encore mon petit buff d'hier où je me suis mis un plus 10% en défense de troupes, n'oubliez pas d'aller espionner, la rune, etc. etc. Alors là, c'est pas le meilleur timing pour moi. Pour la rune, puisque normalement on est juste avant euh, qu'elle repop la rune, elles sont pas encore disponibles en espérant que j'aurai une meilleure rune que celle d'hier. Vous pouvez aussi demander duc sur votre royaume, ça vous aidera. Mais surtout, le petit secret, qui n'en est pas un, c'est de sortir des troupes de soutien. Alors, je vous ai parlé qu'on a Constantin, Mulan, qu'on peut sortir. Alors, je la sors et je l'ai même très, très peu d'unités. Sinon, ils vont déboîter les barbares. Vous le voyez, hein un 23 000, un 20 000, c'est suffisant. Donc, je peux même le sortir moins. Hein 18 000, on s'en fout. Donc, je sors là, une première unité avec Constantin et Mulan. Alors, pour ceux qui se posent la question... Pourquoi Constantin Mulan bah C'est assez simple. Hein. Si vous regardez, le but est d'avoir un maximum de buff. Donc Constantin Mulan, pendant les 5 secondes qui suivent, réduit l'attaque de la cible de 40%. Réduit blablabla, bla bla, subit les troupes en secondant et les troupes alliées à proximité. Donc réduit les dégâts subis de 10% pour les alliés à proximité. Alors c'est énorme déjà, ça va permettre de diminuer fortement lorsque l'OAR va vous, nous attaquer Donc déjà là c'est très très propre Et on peut aussi, alors si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a autre chose Non, il n'y a rien d'autre pour les troupes qui sont autour, c'est déjà pas mal Sur Mulan, on va voir Mulan tout de suite, alors malheureusement moi Mulan elle n'est pas encore expertisée L'expertise me permettrait d'augmenter l'effet de la zone circulaire des alliés, donc toutes mes troupes hein, qui seront autour, celle qui va combattre le Loire. Ça augmenterait de 15%, on passerait à 20% d'attaque en plus et 30%, non, 20% en attaque, santé et défense. Et 30% de vitesse de marche. Mais ça, on s'en fout. Ça serait déjà énorme. C'est 5% en plus. Hein. On va sortir une autre troupe, évidemment. Puisqu'on peut se permettre d'en sortir d'autres. Et elle est plus atypique. Et vous l'avez tous, hein, cette seconde troupe. puisque on va sortir Jeanne tout simplement hop je vais vous chercher Jeanne d'Arc hein, et je sors avec elle on peut en sortir d'autres hein. moi je sors avec elle Cléo qui fait aussi le job par exemple après on peut en sortir beaucoup beaucoup hop on diminue j'en mets pas trop après c'est du commandant épique, qui sont moins stuffés. tac je la sors hein. et pourquoi Cléo avec Jeanne ben c'est assez simple hein. Cléopâtre, ce qu'elle va nous apporter, c'est son petit euh, bœuf de soins sur les 5 troupes alliées. Hein. Facteur de soins de 400, ça fait toujours plaisir pour les troupes blessées légers. Hein. Et Jeanne d'Arc, hein. c'est euh, les troupes menées parce qu'on a. Les troupes alliées à proximité, 30% de santé pour les unités d'infanterie, 30% de défense pour les unités de cavalerie et 30% d'attaque pour les unités d'archerie. Alors là... Vous pouvez avoir un avantage à sortir un binôme avec Scipio un Scipio Guan ou un Scipio Martel, ça dépend de ce que vous avez. Hein. Ça vous aidera puisque vous prendrez pour le coup 30% sur l'infanterie. Moi, je prendrai 30% en soi. Alors, on peut se poser la question sur d'autres commandants de soutien qu'on peut sortir. Par exemple, certains vont me dire bah, pourquoi pas ne pas sortir Ethel Fleda Donc, par exemple, qui va nous apporter un fli jusqu'à 5 cibles dans la zone d'éventail, blablabla. La leur attaque, leur défense, voilà. Elle peut réduire l'attaque et la défense, mais... Je ne crois pas que ça va marcher sur l'OAR. De mémoire, ça ne marche pas sur l'OAR. Donc, il faut bien choisir le commandant qu'on sort. Moi, ces deux-là, c'est un bon binôme pour commencer à faire un score plutôt solide. Si vous arrivez, et puis il faut réussir à les driver. Hein. Ce qui va être simple à faire, c'est vous allez sortir votre l'OAR. Hop là, regardez, je vais vous en sortir un. Je peux commencer en normal, activer la compétence. On part sur la première. Et je lance le défi regardez, je vais le sortir là par exemple et je vais amener mes deux autres troupes, alors là je l'ai attaqué mais je ne veux pas, juste à côté et d'un côté je vais attaquer avec Xian Yu le Loar niveau 1 et de l'autre je vais attaquer le Barbare au-dessus niveau 21, ce qui me garantit avec mes deux troupes d'avoir les buffs et de maximiser le nombre de troupes qui restera à la fin. Voilà les amis, petite astuce supplémentaire pour vous aider Je vous dirai, sur le Discord, je poste mon score Donc on va bien voir combien je vais faire cette fois Je vais le re-rentrer parce que je vais aller sortir des buffs Après la vidéo, j'irai faire mes essais Et je posterai bien évidemment les résultats Et n'hésitez pas vous aussi à poster les vôtres On finit les amis avec un screen de ouf Qui m'a brûlé les yeux Vraiment assez impressionnant un screen partagé par Kevin, merci à toi Kevin, sur notre ami Gouverneur. Pour ceux qui ne connaissent pas Gouverneur. Alors c'est n'est pas Gouverneur, c'est Léopard. Léopard, le leader des 60 GT du serveur 1960. Probablement le serveur le plus pay to win du jeu si on exclut le serveur Y16, je crois avec la hausse Y16, le serveur chinois. Regardez bien ses ressources. 93. Milliards de nourriture, 75 milliards pratiquement de bois, 72 milliards pratiquement de pierre et pour finir, 66 milliards quasiment. En or, un cumul à plus de 300 milliards de ressources. Oui, oui, 300 milliards de ressources. La question est simple. Est-il possible pour un très très gros dépensier, une méga baleine à la CB infini et un très gros fighter hein, comme les léopards hein, Il a des stats de ouf. Est-il possible d'avoir autant de ressources Sachant qu'il en consomme de ouf. Hein. Attention, hein. c'est pas juste un farmer. Est-il possible d'avoir autant de ressources sans. Juste en achetant des bundles. Hein, sans faire appel. Sachant que le nombre de bundles est limité. Hein, je vous le rappelle. Hein, sans faire appel à des, euh, des bots. Sans botter lui-même. Ou sans acheter des ressources à des vendeurs de ressources. On est tous sollicités in-game par les vendeurs de ressources. Est-il donc possible d'arriver à ce stock-là avec si peu, je dirais, euh, de... Euh de stock euh, au final quand il combat, alors que là après chaque combat, il se retrouve après chaque KvK, il se retrouve avec des stocks de dingue pour ses stats. Si vous les connaissez pas, il est quand même à 32 millions de points de mort. Notre ami Léopard, il est à 140 millions de morts, c'est énormissime. Hein. Ça veut dire qu'il a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup euh, en stock. Notre ami des 60 gt ressources récoltées, 25 milliards, et en ressources, 17 milliards. Comme ça, je vous lis les stats derrière. Donc, la question que je vous pose, n'hésitez pas à y répondre en commentaire, les amis. Est-il possible, encore une fois, d'avoir un tel stock sans acheter auprès des bots De mon point de vue, ce n'est pas possible, mais j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas, les amis